Bonjour et bienvenue à Serafer H88.1 et 106.7 avec mon invité, Andrea Galarno, horticultrice et formatrice de plantes sauvages. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Ah, très bien, merci. Comment ça a commencé, cette affaire-là d'agriculture pour toi, là, puis euh, ta formation? Bien, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai grandi à Laval, dans l'ouest de Laval, c'était pas mal campagne euh, dans mon temps, c'est triste d'être obligé de dire ça, mais jadis, c'était pas mal campagne à Laval, à sainte dorothée Et puis, euh, j'ai grandi, dans le fond, en jouant dans les champs, puis en cueillant des fleurs sauvages, puis bien vite, il y a des condos qui se sont mis à pousser sur mon terrain de jeu. Fait que j'ai essayé de sauver des plantes, j'ai commencé à vouloir les connaître, à savoir qu'est-ce que je pouvais leur donner pour qu'ils vivent chez moi. Au début, je suis trop petite, ça marchait pas, il y avait juste la mauvaise arbre qui poussait. <rire> Finalement, je me suis acheté des livres, puis euh, je suis devenue horticultrice, puis je fais ça maintenant pour euh, pour vivre. Euh, C'est mon premier travail, en fait, dans des serres euh, qui m'a vraiment fait réaliser à quel point toutes les plantes que j'aimais, puis que j'avais euh, essayé de sauver, puis que je cueillais, euh, on ne les voyait pas du tout dans les pépinières, puis on ne pouvait pas les acheter, puis je me suis un petit peu demandé pourquoi. Fait que, plus tard, ben j'ai décidé de vraiment euh, me spécialiser euh, en plantes indigènes, j'ai travaillé dans une un pépinière de production de plantes indigènes, la pépinière rustique, et puis euh, je me suis toujours beaucoup intéressée aussi au euh, côté euh, comestible, parce que je suis une grande gourmande. Ah. Donc euh, maintenant, ben, je, donne, je donne des formations, des ateliers sur les plantes sauvages comestibles. Euh, J'en donne à Mirabelle, puis je me déplace aussi un, un petit peu partout pour en donner c'est toujours super intéressant de découvrir des nouvelles places. Y avait-tu quelqu'un qui t'a aidé dans ta, euh, ta formation? Y avait des personnes, que, des, des sages ou quelque chose comme ça? Tu connaissais des personnes? Oui! <rire> Je dirais que euh, les... Il euh, y a beaucoup de, de livres aussi qui m'ont aidé, euh, mais que euh, plus tard, euh, finalement, euh, dans le fond, il y a comme trois personnes qui m'ont beaucoup aidé. Il y a euh, mon, mon premier emploi, je, je travaillais dans un genre de kiosque de fermier. Puis il m'a envoyé dans le cours prendre soin des plantes de tomates parce que personne n'aimait ça. Puis moi, je disais rien. Puis j'ai adoré ça. <rire> je suis vraiment tombée en amour. Même s'il faisait chaud, puis c'était 12 heures par jour au soleil, ça ne me dérangeait pas. J'aimais ça pareil. Euh, j'ai décidé de travailler là-dedans. Euh, et puis, euh, plus tard, quand j'ai commencé à travailler à la pépinière rustique, ben le fondateur de la pépinière rustique, Benoît Bertrand, m'a vraiment inspirée. Euh, et puis, euh, m'a encouragée à persévérer, puis à toujours chercher, puis à être toujours curieuse de connaître des nouvelles choses. Et puis, euh, quand j'ai vraiment décidé de laisser faire la production de plantes pour finalement m'intéresser au côté comestible, j'ai travaillé chez Gourmet sauvage euh, et puis euh, le fondateur de Gourmet sauvage, c'est Gérald Legal. Et puis, c'est euh, aussi un, un mentor, une grande source d'inspiration également. Euh, lui, il fait ça depuis 25 ans. Donc, euh, pour moi, euh, c'est vraiment, euh, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Puis lui aussi, il m'a permis euh, de m'enrichir, puis il m'a poussé à persévérer pour toujours en connaître plus, finalement. Donc, euh, puis il y a, a d'autres mondes aussi, mais c'est les principales personnes. Parce que tu sais, les plantes sauvages, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis, okay, je m'en vais dans le bois, je connais la menthe, je connais des affaires de même, je n'en connais pas toutes, mais ça prend du temps. C'est comment que de temps ouais. que tu passes dans la forêt là, pour apprendre ça là, par jour. Oui, bien en fait, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux plantes, je pense que j'avais trois ans, mais aux plantes sauvages, j'avais plus autour de 12 ans. Euh, puis là, bien, j'en ai 39. Fait que dans le fond, j'ai jamais arrêté d'apprendre là-dessus. Puis euh, malheureusement pour le monde qui m'ont aidé à déménager dans ma vie, j'ai énormément de livres. T'sais, on me demande souvent, c'est quoi le livre que tu suggères? Ben en fait, il y en a plusieurs qui sont extraordinaires. Mais euh, ce qui fait la richesse du savoir, quelque part, c'est l'assemblage de tous ces livres-là, de toutes les fois où je me suis interrogée, où j'ai demandé, où j'ai persévéré, où je suis allée à la bibliothèque quand j'étais plus jeune pour trouver la réponse à mes questions. Dans le fond, c'est comme ça qu'on apprend. Je dis souvent aux gens quand je donne des ateliers, découragez-vous pas parce que là, vous allez croiser une plante puis vous allez dire, il me semble qu'on a vu ça avec Andrea samedi passé, mais je ne me rappelle pas C'est quoi? Mais c'est normal, parce que dans une journée, on peut en voir énormément des plantes sauvages, puis c'est en, en les voyant souvent qu'on finit par s'imprégner l'image dans notre tête, et puis le nom aussi, à force de le lire, puis de voir l'image dans des livres, puis de voir différentes photos, c'est là qu'on les apprend. Fait qu il ne faut pas se décourager, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps, mais pour moi, c'est vraiment une passion également. Il y a des, il y a des plantes qui se ressemblent, il y a qui sont toxiques, il y en a qui ne sont pas toxiques. Euh, ouais. Apprendre ça d'un livre, c'est pas mal difficile, je trouve, moi, pour moi. J'aime mieux avoir quelqu'un à côté de moi et me dire OK, mange pas ça, mange ça. Euh, oui, exactement. Toi... <rire> puis pour toi, c'est. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça aussi. Ouais. Ben, pour moi, c'est sûr qu'il faut être super prudent. Je dis souvent aux, aux participants de jamais manger une plante qui ne sont pas 110% sûrs de pouvoir consommer. Alors moi, je, me, je dirais, je me suis jamais basée sur une identification et puis jamais sur un seul livre. Euh, je dis souvent aux gens, si vous voulez identifier une plante, euh, allez la voir souvent à travers les saisons. Euh, voyez de quoi elle a l'air au printemps, les jeunes pousses, euh, et puis après en saison estivale, puis après en automne lorsqu'elle fait ses fruits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir les plantes, la même plante, à différents moments de l'année, ils vont penser que c'est une plante différente parce que les plantes évoluent beaucoup à travers les saisons. Et puis souvent, même leurs feuilles, les jeunes feuilles du printemps peuvent être assez différentes des feuilles matures finalement plus tard dans la saison. que Je dis souvent aux gens, j'encourage les gens à prendre beaucoup de photos, puis à documenter, puis à prendre beaucoup de notes. Pourrais-tu nous donner un exemple de ça, une plante qui fait ça, qui change tellement durant la saison? Il euh, y a beaucoup de plantes qui font ça. On pourrait prendre, mettons, la fougère à l'autruche, les, euh, les têtes de violon ou grosses de fougère. Euh, on sait que euh, ça, ça rappelle le manche du, du violon, sont enroulés. puis c'est à ce stade-là qu'elles sont comestibles. Et puis non seulement c'est à ce stade-là qu'elles sont comestibles, mais il y a quand même une façon aussi de les préparer pour ne pas avoir mal au ventre. Euh, c'est-à-dire, on va les faire cuire en passant dans deux eaux, c'est-à-dire on va les plonger dans l'eau, on va les faire bouillir cinq minutes, on jette l'eau, on les refait bouillir cinq minutes, on jette l'eau. Et puis là, moi, je les fais sauter dans du beurre à l'ail, j'ai fait gratiner, c'est merveilleux. et plus tard dans la saison, euh, si je passe à côté de ma table de, de tête de violon, euh, qui est absolument magnifique, euh, présentement, je me retrouve... Euh, dans un genre de forêt qui a de l'air tropicale, qui me rappelle un peu le, le film Jurassic Park, parce que les fougères ont presque six pieds de haut. Donc, euh, si on ne l'a pas aperçu au printemps, euh, c'est-à-dire plus tard dans la saison et puis qu'on l'aperçoit au printemps, on peut vraiment penser que c'est deux plantes complètement différentes. Oui. il euh, y a des plantes, euh, tu sais, euh, tu pourrais consommer, là, puis tu ne sais pas euh, c'est pas un mal d'avant, mais c'est pas, comme tu, tu viens d'expliquer avec euh, euh, la fugère, c'est pas une mal d'avant, mais pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est que le monde ne comprend pas pourquoi ou, la cuisson, là, on va dire. Peux-tu nous expliquer quoi, ça? ça? Oui, il y a des plantes, euh, un, un exemple que je peux donner, euh, qui est un exemple parfait, qui est une plante que j'adore, j'en adore beaucoup, mais elle, je l'adore plus un peu que les autres, <rire> c'est l'asclépiade. Euh, en anglais, on l'appelle milkweed, c'est la plante haute du papillon monarque. Oui, oui, oui. Et puis cette plante-là, hein, quand on l'accueille, parce que euh, si vous avez grandi un peu près des champs, etc., on sait, ça sent tellement bon. Puis moi, j'avais très envie d'en faire des gros bouquets pour ma mère. Et puis, je me retrouvais les mains toutes collées parce que la sève est laiteuse, c'est un latex qui est blanc et qui est collant. Eh bien, ce latex-là, ben, il est toxique. Donc, l'asclépiade, on peut la manger de plein de façons. C'est une plante qui est extraordinaire, mais il faut savoir la préparer avant pour justement se débarrasser de ce latex là qui est toxique pour l'homme puis pour euh, la plupart des animaux, en tout cas, de, de, de ce que je sais également. Euh, donc, euh, on veut un peu comme la tête de violon, on va la faire cuire dans deux eaux pendant cinq minutes. Mais en plus, pour ne pas prendre de chance, on peut le laisser dans un bol d'eau froide au frigidaire pendant 12 heures toute la nuit, par exemple. Et puis après ça, on va pouvoir la cuisiner. Mais cru, ça peut causer des problèmes cardiaques. Donc, c'est quand même assez euh, sérieux euh, comme, euh, comme effet secondaire. T'sais. Même, même s'il y a des gens qui badinent et qui disent « j'en ai mangé puis ça m'a rien fait ». Vous avez peut-être été chanceux, puis ce n'est pas un risque à prendre de toute façon. C'est super bon au cuit. À <rire> euh, forêt, tu vas dans des places spéciales que tu connais ou, euh, comme j'ai vu dans, dans ton poste, tu vas souvent à Mirabel, dans la région de Mirabelle. C'est euh, une région oui. qui, euh, qui est très qui a des plantes spéciales. En fait, partout, partout où ce que je vois, euh, je trouve toujours des plantes spéciales. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, un, euh, un ami qui m'aide euh, et puis qui me prête son, son terrain pour mes ateliers dans la région de Mirabel. C'est pratique parce que moi, je suis d'Oka, donc c'est pas trop loin. Il euh, y a plein de plantes intéressantes là-bas, mais euh, dernièrement, euh, je suis allée à Kiamika. Euh, je suis allée aussi à Chambly, à Longueuil. Euh, J'en ai donné même à Laval. Et puis, à la limite, j'en ai jamais donné parce que les gens, je pense qu'ils s'imaginent pas que ça pourrait être intéressant, mais même dans les ruelles de Montréal, je pourrais en donner. C'est sûr qu'on mangerait pas les espèces qu'on identifie, mais ça serait un atelier par contre, d'identification, euh, peut-être dans le but le plus tard, récolter des graines pour en faire pousser dans notre cours, là, où on est sûr que ce n'est pas pollué, par exemple. Euh, et puis, tous les milieux sont intéressants. Euh, des fois, il y, y, y a des milieux, des écosystèmes qui peuvent être assez particuliers. Des fois, ça peut être des caps de roches. Des fois, ça peut être des tourbières, des bords de lacs, des rivières. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas que euh, plusieurs plantes qui sont dans le fond des, ce qu'ils appellent des mauvaises herbes se consomment. qu'on n'a pas besoin d'aller si loin que ça la plupart du temps. Euh, Vas-tu nous décrire, peut-être, tu t'en vas pour préparer un, un, un repas, on va dire, là. tu t'en vas dans le bois, là, puis, euh, quoi tu, on va dire aujourd'hui, tu vas dans le bois, puis euh, c'est quoi tu remoncerais pour ton repas à soir? Bien, je commencerais par chercher du panais. Le panais, c'est une plante qui est dangereuse puis qui est bonne en même temps parce que euh, ceux qui l'ont déjà frôlé par temps chaud s'en souviennent, ça crée des brûlures et puis euh, c'est dans le fond, ça crée une dermatite de contact, mais si on met des gants et puis qu'on cueille euh, la racine du panais, c'est une plante qui est délicieuse, euh, c'est une plante qui vit deux ans. Donc, on va récolter les plus petits plants, ceux qui ont seulement un an puis qui ne sont pas encore en fleurs. Et puis, c'est un panais qui est absolument délicieux. Ça goûte comme le panais qu'on achète chez IGA, finalement. Ça serait un bon légume racine. Euh, après ça, je continuerai, puis je me trouverai de l'ortie. Euh, L'ortie, c'est une mauvaise herbe que, oui, encore une fois, c'est pas le fun à côtoyer. Puis quand on tombe dedans à genoux, c'est vraiment pas le fun. Ça, je, je vous le concède. Mais c'est une plante qui est extrêmement nutritive. Et puis, euh, les petits poils qui la recouvrent, ils sont dans, vers le haut, finalement, ont tous un sens. Et puis, quand on sait comment l'accueillir, littéralement, euh, dans le sens du poil, <rire> en n'en prenant pas à rebrosse poil on réussit à pas se piquer, même à main nue, puis à accueillir de l'ortie. Euh, c'est un légume qui est vraiment délicieux, puis que c'est beaucoup plus consommé, puis beaucoup plus connu l'autre côté du, euh, de, de l'océan en Europe. Mais c'est définitivement deux plantes que je mangerais, puis sûrement de l'asclépiade, présentement on peut manger les boutons floraux de l'asclépiade euh, en les faisant bouillir dans deux eaux, puis en les faisant tremper dans l'eau froide de nuit, euh, un peu comme du brocoli, je les fais sauter dans le beurre, c'est vraiment bon. Et puis ah, ça pourrait continuer comme ça longtemps. <rire> <rire> Parce que j'ai lu, euh, lu ton post tout à l'heure sur l'ortie, tu viens de parler de ça, Steginero, qui appelle en anglais, là. Ah oui, il ça du minéral. son nom, ça fait mal. Oui, mais il a, ils font du thé avec ça, oui. Oui, c'est oui. extrêmement nutritif, c'est minéralisant. Euh, J'ai lu dans des livres, selon certaines sources, c'est aussi diurétique, c'est-à-dire que ça va vous donner envie de faire pipi. Donc, peut-être pas une bonne idée avant de se coucher. <rire> mais c'est excellent pour la santé. Puis ça donne aussi une soupe extraordinaire. Puis aussi, euh, au nom des vitamines et protéines, c'est euh, vraiment, euh, vraiment haut. Hein, oui, vraiment la... riche, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux également. Je ne les connais pas par cœur parce qu'il y en a justement tellement. Je pense qu'il y en a plus qu'une quarantaine, euh, si je me rappelle bien. C'était comme, euh, ça finissait plus la liste. C'est assez, assez incroyable de voir qu'une plante comme ça, euh, on, on la désherbe, on la, on la retire du sol, on la jette, puis finalement, on va planter, euh, je vais dire n'importe quoi, mais on va planter euh, euh, un rosier hybride de thé à sa place, puis là, on va le couvrir de pesticides, puis on va le tailler, puis tout, tout ça pour avoir une coupe de rose, puis qu'on peut même pas manger, finalement, parce qu'on l'a couvert de pesticides, ce pauvre rosier-là. Alors qu'à la base, on avait un aliment super sain, gratuit, qui poussait là, et qui ne demandait rien dans la vie. C'est un peu un genre de, de, de non-sens. Et puis, je considère que dans ma, une de mes missions dans la vie, c'est de faire connaître les plantes sauvages justement, puis d'essayer de juste euh, attiser la curiosité des gens pour qu'eux aussi veulent en apprendre plus sur les plantes sauvages. Parce que finalement, euh, on protège ce qu'on aime. Si on ne connaît pas. On peut pas aimer, donc euh, on va être moins enclin à la protéger. Euh, un des plus beaux compliments qu'on peut faire à la suite d'un atelier sur les plantes sauvages comestibles, c'est, euh, on me le fait souvent, c'est je pourrais plus jamais marcher sans regarder à terre. <rire> Maintenant, j'ai toujours peur d'écraser de la nourriture. Puis effectivement, la plupart des plantes sont comestibles, sont pas poisons. Euh, c'est pour la plupart de, de la population euh, qui est urbaine, on va dire, euh, il y, a, il y a comme un mystique en autour de, euh, des plantes sauvages. Comment tu démystifies ça, là, cette affaire-là? Bien, euh, en fait, c'est vraiment... C'est un peu dans, sûr que c'est un peu dans le langage que je, que je vais utiliser. Euh, certains légumes, bien, je peux comparer, par exemple, si je parle euh, de la bardane, euh, qui est une plante que pas mal tout le monde connaît, qui fait des petites boules qui piquent et qui s'accrochent dans nos cheveux. Ben, J'essaie de euh, réveiller les souvenirs euh, des gens parce que euh, la plupart des gens qui viennent à mes ateliers ont vécu assez d'années pour se souvenir qu'il y en avait dans le champ, pas loin de chez eux, puis qu'eux aussi, il y en avait dans les cheveux, puis dans leur lance de running, puis qu'ils en ont lancé à leur petit frère. Puis, J'essaie de, euh, de réveiller des souvenirs comme ça. Euh, ou encore la chicorée sauvage qui fait des belles fleurs bleues. Souvent, ça va être. Vous souvenez-vous d'avoir essayé de faire un bouquet avec cette plante-là, mais la tige est tellement résistante que vous tombez sur le derrière. Puis là, les gens font Ben oui, je me rappelle, ça se mange, ça. Puis, Ben oui. Puis là, dingue, il une lumière qui s'allume. Puis tout de suite, on enregistre l'information parce qu'on va la relier à un souvenir. Peut-être qu'il nous est cher, peut-être que c'est juste cocasse, par exemple. Mais c'est un souvenir qui est souvent enfoui depuis, euh, depuis vraiment longtemps qu'on vient réveiller comme ça. L'exemple de, de chicorée sauvage, je viens de dire, c'est quoi tu fais avec ça? Euh, la chicorée sauvage, on peut faire un paquet d'affaires avec. Euh, C'est une plante dont on peut utiliser la racine, puis la torréfier, donc la faire rôtir au four finalement, puis faire un substitut de café avec. Donc, euh, le café de chicorée, on a ça souvent dans les magasins d'aliments naturels, les, les épiceries euh, biologiques. Euh, J'ai lu qu'on en consommait beaucoup euh, en temps de guerre, quand il n'y avait plus de café, justement. On peut, faire, on peut faire la même chose en passant avec la racine du pissenlit. C'est deux plantes qui se ressemblent beaucoup. Donc, À la limite, si vous pensez euh, très tôt au printemps que vous avez de la chicorée puis vous avez finalement du pissenlit, ce n'est pas grave, les deux se mangent. Euh, la chicorée, on peut manger les jeunes feuilles aussi en salade. Plus tard, elles vont devenir plus dures. Fait on va les faire cuire euh, dans un mijoté ou une soupe, par exemple. Et puis, j'aime utiliser les fleurs pour décorer des salades. C'est d'un très, très, très beau bleu. Euh, par contre, il faut les utiliser tout de suite quand on les cueille parce qu'elles vont flétrir euh, dans les minutes qui vont suivre. Donc, une petite addition de dernière minute sur des salades ou des gâteaux, par exemple. Ouais, et puis euh, euh, la chaleurie sauvage, je trouve ça où, là? Bien, en fait, présentement, euh, elle pousse beaucoup sur le bord des routes. Fait On peut commencer par l'identifier dans un lieu facile d'accès comme le bord d'une route. Ça pousse en très bon français en plein soleil dans la garnote. Euh, C'est la belle fleur bleu ciel euh, qu'on voit grand, en masse vraiment là, directement souvent sur le bord de l'asphalte. Ça va aussi pousser dans les terrains en friche. Euh, des fois, ça pousse carrément dans des cracks de, de, de trottoirs, dans des trous de l'asphalte. Euh, les lieux perturbés par l'homme en général. En fait, ce n'est pas une plante qui est indigène, c'est une plante qui est naturalisée, qui a été introduite de l'Europe pour ses vertus, euh, ben, entre autres comestibles. D'ailleurs, c'est une cousine de l'endive, sa cousine un petit peu plus fancy. <rire> Et euh, on va dire qu'un gars comme moi, là, on s'en va pouvoir te voir, puis je veux avoir un atelier. Euh, c'est comment qu'on fait ça? Puis, euh, on, euh, combien de temps que ça prend des ateliers? Est-ce qu'il y a des formations à chaque semaine? Est-ce qu'il y a des formations, euh, euh, des ateliers qui, qui se continuent? Bien, en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que j'en donne à Mirabelle euh, pratiquement toutes les semaines, les dimanches, au fur et à mesure que mes ateliers se, se remplissent, j'ajoute une nouvelle date. Et puis sinon, le restant de la semaine, bien, euh, je me déplace. Euh, les gens peuvent soit former un groupe, eux-mêmes, s'ils connaissent des gens, des amis comme Jean-Yves Marois l'avait fait, euh, comme beaucoup de gens font ou sinon, ben moi, s'il euh, y a des gens qui sont intéressés, qui me le font savoir pour une certaine date, je mets un événement en ligne sur ma page euh, Facebook parce que j'ai une page Facebook comme professionnelle pour les ateliers et puis euh, à ce moment-là, je fais un événement et puis les gens peuvent s'inscrire. Et puis, euh, je, je demande toujours un minimum de quatre personnes. Et puis, un maximum, on était restreint à cause de la COVID à huit personnes. Et puis, euh, je dois dire que c'est un peu pire chiffre, huit, neuf personnes. Euh, je trouve qu'au-delà d'une dizaine de personnes, euh, ça devient un peu difficile des fois de juste circuler dans le bois en fil indienne puis de dire quelque chose que la douzième personne va entendre à l'autre bout. T'sais. C'est vraiment une question de... Physiquement, là, des fois, ça devient un peu plus euh, difficile. Et, euh, ton atelier, tu, quand tu t'en vas dans le bois avec quelqu'un, ça dure combien de temps, ça? Bien, je donne deux sortes d'ateliers, des ateliers de quatre heures. Euh, en quatre heures, on voit quand même vraiment beaucoup de plantes. Euh, je donne des ateliers où on peut faire juste de l'identification. Ou je donne aussi des ateliers euh, de 4 heures où on réserve la dernière heure à la cuisine de ce qu'on va cueillir pendant les trois autres heures. Ça fait que ça, c'est super le fun. Puis je donne aussi des ateliers selon la même formule, mais pour la journée au complet. Comme quand je suis allée justement, quand je vais plus loin, comme à Kiyamika, tu sais, c'est vraiment des ateliers de 9 à 5, cinq et demi, six. Souvent, ça se tire un petit peu. C'est difficile de s'arrêter. Euh. Les, les gens sont toujours extraordinaires dans mes ateliers. Je, je, je, je dis tout le temps ça au monde, je suis tellement chanceuse. J'ai jamais l'impression de travailler, c'est comme toujours une grande fête. Tu sais, on est tout autour de la table, on fait à manger, on s'échange des trucs, euh, on rit un peu, on décompresse. Puis J'essaie toujours de faire entre trois et six différents plats euh, à la fin de l'atelier pour qu'on puisse goûter un petit peu à tout. Et les gens, c'est quoi leur réaction là-dessus là, pour euh, Wow, euh, ça se mange de même une quenouille! <rire> ben voyons, non! <donc. rire> Beaucoup de les, les, les gens sont étonnés. Euh, ils, ils sont étonnés, il y a même des gens qui n'ont jamais euh, connu vraiment, euh, ils n'ont jamais pu à reconnaître, admettons, des plantes de petites fraises. Puis ils disent, ben mon Dieu, mais je tombe à pelouse depuis 17 ans, puis je tombe des fraises. Ça oui. <rire> que beaucoup d'étonnement puis euh, par rapport à la quantité euh, de plantes comestibles dans le, un, un, un, un espace restreint. Euh, par exemple, j'ai pris des petites vacances de deux, trois jours dernièrement, puis je suis allée à Bouchette et puis euh, directement autour du chalet. Puis, c'était juste un chalet bien ordinaire avec... Euh, il venait d'être construit, fait qu'il y avait beaucoup d'espèces euh, adventices, des mauvaises herbes, ces choses-là. J'ai trouvé 45 espèces comestibles. Puis juste, j'ai pas vraiment cherché. <rire> c'était vraiment juste en me promenant dans la rue puis en allant me baigner. Puis, euh, fait que les, les gens réalisent pas à quel point il y en a. Ils pensent qu'il y en a deux ou trois, mais il y en a vraiment beaucoup. À ce point-là, on prend une petite pause puis on en revient. Parfait.